Ce cher Pythagore vivait il y a un peu plus de 2500 ans. On le voit ici sur un tableau peint par Raphaël 2000 ans plus tard pour représenter l'école d'Athènes. Globalement, il a vécu en Grèce et en Italie. Il s'est rendu célèbre par le fameux théorème dit de Pythagore. Ce théorème qui dit donc que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Et ici, effectivement, on voit sur le carré en haut à gauche 16 carreaux qui sont remis ici et sur le, carreau, sur le carré en haut à droite 9 carreaux qui sont remis ici. 16 et 9, ça fait 25, qui correspondent bien à ce qu'on a ici. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Le théorème de Pythagore, je l'ai vu tout à l'heure en faisant des carreaux. On peut le faire aussi avec une animation qu'on voit ici de remplir de l'eau en fonction du carré de l'hypoténuse ou des deux autres côtés. Vous voyez ici, j'ai le carré de l'hypoténuse qui est plein et qui progressivement va se vider dans les deux autres carrés, les carrés de des côtés de l'angle droit. Et effectivement, ça correspond bien dans l'autre sens, les deux carrés. Côté l'angle droit se vide dans le carré de l'hypoténuse jusqu'à ce que ça corresponde exactement de la même manière. Je peux aussi le voir, cette démonstration du théorème de Pythagore. Je vais couper le carré de l'hypoténuse d'une manière un petit peu particulière euh, et puis je vais regarder. Alors là par exemple, j'ai le côté, le triangle rose, violet. Je viens le mettre ici, le bleu, je viens le mettre ici, le vert, où va-t-il se mettre Ici, le rouge, il vient se mettre là et il reste exactement la place pour le jaune. Donc effectivement, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Je refais l'animation à l'envers, le jaune, le rouge, le vert, le bleu et le violet. Avec GeoGebra ici, j'arrive à voir qu'effectivement, l'air du carré de l'hypoténuse, qui ici vaut 33,61, le bleu qui est mis ici, et le vert qui est mis ici. Et effectivement, on constate que c'est égal. Si je change mon triangle rectangle, à chaque fois, le rouge change, les deux autres changent, mais ils restent égaux. Je continue, je peux prendre n'importe quelle valeur, à chaque fois le rouge change, les deux autres changent aussi, mais il reste égaux, Quel que soit, euh, quelle que soit la configuration. À partir du moment où j'ai un triangle rectangle, l'air rouge est égal à l'air bleu plus la verte. Donc dans chacune des situations, ici je vois bien que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. A l'inverse, euh, là je suis positionné avec un triangle rectangle et effectivement je constate bien que le bleu plus le vert est bien égal au rouge. Mais si je change mon angle pour le rendre par exemple plus aigu, je prends le point A, mon angle est plus aigu, et bien je constate que là, effectivement, le bleu plus le vert sont pas du tout égaux au rouge. Je redescends et je regarde quand est-ce que euh, L'air que j'ai mis en noir est égal au rouge, à la rouge. Là, la rouge, elle ne bouge pas. Je descends, je descends, je regarde à quel moment est-ce que j'ai exactement l'égalité. Et bien, euh, ah, là, je n'ai pas tout à fait égal. Ben voilà, j'ai 91. Euh, je suis descendé un petit peu trop. À quel moment j'ai l'égalité Là, j'ai l'égalité et effectivement, j'ai un angle droit. Si je continue à descendre, mon angle devient plus obtus et à ce moment-là, l'air noir est, est plus petite que la rouge. Plus mon angle est obtus, plus l'air noir est inférieur à la rouge, plus mon angle est aigu, plus l'air noir est supérieur à la rouge. Le seul endroit où les deux sont exactement égaux, c'est les deux aires sont exactement égales, c'est au moment où l'angle est droit. Ce théorème de Pythagore, il va nous servir dans trois cas en particulier. Ici, on a un triangle qui est rectangle dans la première situation, et dans la troisième, on a aussi un triangle rectangle, alors qu'au milieu, on ne sait pas si l'angle est droit. Par contre, on connaît les mesures des trois côtés du triangle. Eh bien, en fait, on va utiliser la propriété directe de Pythagore dans le premier et dans le troisième cas, alors qu'on va utiliser la propriété réciproque dans le deuxième cas pour savoir si le triangle est rectangle ou non. La propriété directe, elle nous dit donc le carré de l'hypoténuse, repérons bien l'hypoténuse qui est en face de l'angle droit, le carré de l'hypoténuse, BC au carré, est égal à BA au carré, le carré bleu, plus le vert, carré rouge égale le bleu plus le vert. Dans le troisième cas, ici on cherche c'est GI, GI au carré qu'on cherche, c'est le carré vert. Le carré vert il va donc être égal au rouge moins le bleu, puisque le rouge est égal au bleu plus le vert, et ben, si je cherche le vert, je vais devoir faire le rouge moins le bleu. Dans la première situation, je dois donc faire BC carré égale BA carré qui vaut 3, AC carré qui vaut 6, 3 au carré plus 6 au carré, ça fait donc 9 plus 36 qui fait 45. BC carré fait 45, ce qui signifie que BC vaut ce, ce qu'on appelle racine carrée de 45. Et racine carrée de 45, je cherche le nombre qui au carré donne 45. 6 fois 6 ça fait 36, c'est pas assez, 7 fois 7 ça fait 49, c'est trop. C'est entre donc 6 et 7, et à la calculatrice je trouve que ça fait 6,7, à peu près 6,7, donc je fais un égal ondulé. De l'autre côté, je cherche donc GI carré, le vert, qui va donc être égal à hi carré qui vaut 6, 6 au carré, moins GH carré 3 au carré. 6 au carré, 36, moins 3 au carré, 9. 36 moins 9, ça fait 27, et comme tout à l'heure, si gi carré égale 27, alors ça signifie que gi vaut racine de 27. Racine de 27, alors 5 au carré, 5 fois 5, 25, 5 c'est pas assez, 6 fois 6, 36, 6 c'est trop. Et bien ça va être entre 5 et 6, plus près de 5 que de 6, je peux le faire à la calculatrice, et je trouve en tout cas 5,2. Il me reste la situation du milieu, la propriété réciproque. Je cherche à savoir si le triangle est rectangle. Pour cela, ah oui. Ainsi donc, je cherche à savoir si le triangle DEF est rectangle ou non. Pour cela, je commence par calculer le carré du plus grand côté. Ici, le plus grand côté, c'est EF qui vaut 5. Attention, regardez bien, j'ai 3, 4 et 5. Ici, donc le plus grand côté, c'est EF. Je mets au carré le carré de 5, c'est 25. Ensuite, je calcule les deux autres carrés, c'est-à-dire le carré de ED le carré de DF. 3 au carré plus 4 au carré. Le carré de 3, c'est 9. Le carré de 4, c'est 16. 9 et 16, 25. Et ensuite, je regarde si les deux nombres que j'ai trouvés sont égaux ou non. Ici, oui, ils sont égaux. Sinon, eh ben, je pars le égal. Et en l'occurrence, ici, puisque c'est égal, oui, le triangle DEF est rectangle en D. Ainsi donc, ce théorème de Pythagore, d'abord, si on connaît les deux côtés d'un triangle et qu'on sait qu'il a un angle droit, alors on peut utiliser la propriété directe de Pythagore pour calculer le troisième côté. À ce moment-là, on se demande est-ce que ce que j'ai à calculer, c'est l'hypoténuse Et à ce moment-là, je fais le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux petits côtés, des deux côtés de l'angle droit. Si je dois calculer un côté de l'angle droit, alors je dis que le carré de ce côté de l'angle droit est égal au carré de l'hypoténuse moins le carré de l'autre côté de l'angle droit. Et puis, si je connais les trois côtés d'un triangle, alors je peux utiliser la propriété, de réciproque, la propriété réciproque de Pythagore pour savoir si le triangle est rectangle. Je commence par calculer le carré du plus grand côté. Je repère quel est le plus grand côté, je le mets au carré. Je calcule combien ça fait. Ensuite, je calcule la somme des deux petits carrés c'est-à-dire je prends les deux côtés les plus petits, je les mets chacun au carré, je calcule leur somme, je regarde combien ça fait. S'il si y a égalité entre les deux résultats que j'ai trouvés, alors le triangle est rectangle. S'il n'y a pas égalité entre les deux résultats que j'ai calculés ici, alors le triangle n'est pas rectangle